Eh hey Ryan, tu sais où on est On est sur le rejet de la Vierge. Ah, on n'est pas à l'arc de terre. Ouais. Et tu sais pourquoi on appelle le rejet de la Vierge bien, Parce, parce qu'on est sur la mer de Jésus. Ah. Hey Luigi, est-ce que tu serais capable de dire à l'envers Tipamecus Mario, j'ai un peu peur. Tu es sûr tu t'es pas trompé Oh bien sûr que non Luigi, tu peux faire confiance à ton frangin quand même. Bon bah si je te fais confiance, allons-y. Du coup, si on le dit à l'envers Tipamecus, ça veut dire sus ma Ah ah, tu t'es fait avoir par ton frangin Luigi. Alors, ça fait quoi de te voir faire Oh yeah, j'ai toujours voulu faire ça. C'est parti Mario C'est ton refuge. De... Tu sais que tu fais chier, j'étais en plein RP solo là. Tu gâches tout, Hugo. Tu gâches tout. J'étais en train de faire mon petit solo RP là, de, de l'arrivée solide et tu, tu gâches tout. C'était chaud, dis donc, ce sondage. Heureusement que du coup, on est les deux pains du sandwich. Hello, Peter. Il était une fois sur un serveur rouillé. Plusieurs habitants étaient timides pour faire en en, que ça soit amical ou direct. Puis soudain, une sorcière au nom de Yesil proposait à certains habitants de partir à Lyon. Évidemment, certains ont fait moins loin, car ils étaient trop occupés à sucer leurs pouces. Finalement, un petit groupe s'est créé pour réaliser ce voyage extraordinaire qui est Yéroux. Hum, mmh, un très délicieux quattro. Tellement bon, etc. Qu'est-ce que. Il manque un truc là Oui. Ça dit que tu fais un cosplay de Sacha. Est-ce que je dois le prendre pour une insulte ou pas Là, petit test de stream. Désolé, j'ai pas pu stream aujourd'hui. Donc, euh... enfin, un petit test de. Euh... Savoir si euh, tout fonctionne sur la Switch, parce que j'ai reçu euh, mon dock après, euh, euh, après que Clejo me l'a pris. Donc, euh, on va voir si ça marche comme il faut. Hein. On va voir. Ah. Une petite mise à jour. Il n'y a pas de souci à ça. On va attendre. Le jeu va démarrer. Très bien. Pas de souci J'attends impatiemment Attends, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, animal crossing. J'espère qu'il n'y a pas de mise à jour un peu chelou, des trucs comme ça. J'espère du mieux, hein Snake, j'ai eu un rapport sur vous ces derniers temps. Est-ce que vous pouvez m'expliquer cette photo <rire> Colonel, ce n'est pas ce que vous croyez. C'est encore un coup de Konami ou de Nintendo. Snake, je sais que tu as changé depuis que Kojima est parti. Tu as le droit de te dire la vérité. Ok, j'avoue, je suis jaloux de ses fesses. Euh, Snake, vous posez sérieusement cette question Colonel, depuis que je suis sur Ultimate, mes fesses ont fait nerf. Snake, vous êtes sérieux de parler de ça quand même ouais. Un peu plus de ça, colonel. Il faut que j'arrive à me changer les idées et qu'on oublie ça. Ah, si vous voulez, Snake, j'ai même trouvé un moyen pour ça. Les Coïdes. Eh oui, Snake, euh, me voilà enfin face à toi. D'ailleurs, soyons face à face dans la destination finale de ton jeu, car... J'ai reçu une lettre de Monsieur Sakurai. Comment as-tu pu avoir accès à ça La chance, Snake. La chance... Le bandicoot et l'homme sans bras ni jambes étaient juste là pour faire décoration. Ah, les il y a intérêt que dès ta sortie, tes fesses seront plus nerfs que les miens. Mec, tu vas le trouer! <rire> il est content! A moi l'argent A A A A A ah ah ah ah ah ah mecs, ah les ah ah j'aurais tout pris ah je ah ah tout pris ah ça y la putain, la tout la fame et tout. Putain, ah ah ah ah ah ah Je vais les tabasser, je vais les tabasser les ah putain, <médiaire> <médiaire> <rire> Je suis gay. <rire> They arrive and I send them back because they just don't fit my hand. And so with this. I apologize about that. Tell us something your mom doesn't know. Oh boy, my favorite seat. Uh oh. Uh, bah déjà on aura une cabane. Ah! Patriotes en colère! C'est mon pays, France! Touche pas! Mes traditions, mon église, mes coutumes, mon cochon, mon pinard, tu l'aimes comme il est, ou tu te dégages par ton tatis. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bonjour Aujourd'hui, je vais faire une note de musique pour ma chérie. Voilà. Ça Oh, c'est trop drôle le gag de Go. Hein. Je vais faire un gag sur sa blague et faire le buzz avec. <rire> Alors, mon tweet sera Ouh, wow, wow. Et non, je ne suis pas un tweeteuse de merde. Ceci, une descente de votre humour. Bien joué, Jean. Mario. Mario. Parti. Je suis une soupe.